On va préparer une purée de potiron butternut. Ce qu'on va faire, c'est mettre le potiron dans le charbon. Je vais couvrir complètement le potiron. On va laisser le butternut au moins une heure dans le charbon. À mon avis, ça c'est la crème de la crème du purée. Je mets un peu de fleur de sel, poivre du moulin, et une goutte d'huile. C'est vraiment tout ce que tu dois mettre parce que ça doit rester pur. Ça a l'air d'être si bon. C'est magnifique.